globalement, chaque fois qu'on arrive à maintenir quelqu'un dans un emploi, ou à solutionner des problématiques interpersonnelles, ou à aider à prendre conscience de la nécessité de changer d'entreprise, ou de changer de métier, aller jusqu'à réaliser un bilan de reconversion professionnelle, les formations, et puis pouvoir rebondir dans sa vie, ça peut être des gens qui étaient en souffrance, ou c'est parce que le milieu professionnel leur convenait pas, ça peut être aussi des gens qui ont pris conscience tardivement que ce n'est pas ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie et je pense que quand on arrive à aider euh, des salariés à évoluer dans ce sens, on est toujours très content et effectivement on a souvent de beaux mails de, de remerciements donc il y a aussi des, des périodes qui sont gratifiantes dans ce métier heureusement. Redonner confiance aux, aux salariés donc ouais. par, le, par le biais d'un euh, d'une reconversion d'un autre poste, en tout cas lui, lui redonner confiance. Je ne sais pas, d'un simple euh, aménagement de bureau où le salarié euh, se dit c'est pas grand-chose, mais au final, bah oui, ma posture a changé et, euh, et je me sens mieux à euh, la salariée qui a eu euh, des, euh, des, des grosses difficultés au travail et au final, à qui on découvre une surdité et qui finit à parier, aujourd'hui tout va bien. Et puis même euh, simplement après, juste une, oreille, une écoute attentive, une oreille attentive et puis, euh, et puis rien que le fait d'être écouté, euh, ça permet d'aller mieux au travail. Moi, j'aimerais bien aussi parler de, des satisfactions quand, avec certaines entreprises, on arrive à réaliser, euh, enfin, envisager, créer, mettre en place et, et bien terminer des projets d'amélioration de la qualité de, de vie au travail. Et ça, c'est quelque chose que, moi, qui me satisfait beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je, je suis venu dans ce métier. C'est-à-dire qu'en tant que médecin de ville, je voyais aussi beaucoup de, de gens qui étaient euh, pas épanouis, voire en difficulté au travail, avec un retentissement sur leur santé, souvent. On parle de psychosomatique, mais je pense que quand les gens ne veulent pas bien dans leur métier, bien, ils ont aussi pas mal de, de problèmes de santé. Enfin, avoir cette possibilité de travailler en direct avec une entreprise pour dire comment on peut améliorer les conditions de travail, qu'est-ce quels sont les projets qui seraient intéressants de faire dans votre boîte, c'est une dimension assez géniale de la santé au travail et qui rejoint les nouveaux aspects aussi de la loi sur la prévention et la prévention primaire. voilà.